On a vraiment concentré l'attention sur comment dynamiser la structure de la maison et le tout avec la piscine, avec les arbres et tout ça. Donc on a eu vraiment la chance de pouvoir proposer tous nos produits. On a eu l'architecte M. Lafosse-Marin et le propriétaire du domaine des fonds blancs qui nous ont totalement fait confiance et on a pu justement proposer différents produits qui permettent justement de mettre en valeur cette habitation on a un travail spécifique sur les façades. Donc là ici, on a proposé effectivement de la lumière architecturale avec des formes lumineuses sur la façade, ce qui est pas mal. Après, on a la chance de pouvoir bénéficier d'espaces de, verts, de plantes intégrées vraiment dans l'espace de vie. Donc on est venu les éclairer, donc choisir le petit arbre, le petit projecteur, le petit spot, voilà, tout ça, ça se choisit. Et puis après, on a aussi un carbet extérieur qui va permettre justement aux personnes de pouvoir profiter de l'espace extérieur de la maison. Là, on est venu mettre des luminaires, toujours avec une diffusion indirecte ce qui rend vraiment quelque chose de pas mal. Sur les éclairages vous avez différents classements d'IP c'est à dire de protection et en gros sur les luminaires extérieurs on va travailler sur des produits de IP44 à IP65 ce sont des normes un peu techniques mais ça permet justement de classifier les étanchéités à l'eau, à l'air, à la poussière. La LED elle présente le gros avantage de consommer moins. En gros pour un éclairage équivalent on aura une consommation de 5 fois en dessous des éclairages d'avant. Donc ça va nous permettre justement de pouvoir éclairer plus sans forcément consommer plus. L'autre avantage, la LED, elle ne va pas chauffer. Donc le phénomène ici, surtout sous nos latitudes de petits papillons, de petites bêtes qui viennent dessus, je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas, mais on en aura beaucoup moins. On sera vraiment capable de mettre en valeur et de jouer sur cet aspect architectural pour que la maison soit aussi belle de nuit que de jour.